Salut les rôlistes et bienvenue à RPG Day 2018, question numéro 13, décrivez comment euh, votre façon de jouer a évolué. Euh, en 1, je dirais que j'essaye de travailler à la durée de mes one shots, j'ai énormément de mal à faire des one shots qui tiennent dans une soirée, euh, j'ai vraiment du mal à pas m'étaler dans les dans les histoires, à pas m'étaler dans, dans le BG euh, des des univers que je fais jouer, et puis bah, j'ai du mal à pas rebondir sur les propositions des joueurs qui, en général, ont plutôt tendance à ne pas être ce que j'ai prévu. Donc ça augmente euh, la portée des scénarios, et ça j'ai vraiment du mal, donc j'y travaille très très dur à essayer de faire des one-shots qui tiennent en une seule séance, euh, qui, tiennent, euh, qui tiennent en moins de 8 heures, euh, ce serait déjà pas mal. Euh, D'autre part, bah, de façon plus large, euh, depuis, depuis que j'ai commencé le jeu de rôle, euh, ce, qui, ce qui a été le, le plus grand progrès probablement, c'est ma capacité d'improvisation. Euh, en tant que joueur évidemment, mais surtout surtout en tant que meneur. Euh, je n'avais plus besoin de, de préécrire 50, 50 pages pour mes scénars et prévoir toutes les possibilités avec 50 000 embranchements et 3 quatre idées vierges pour euh, rebondir sur des idées que j'aurais pas vu venir si je perds d'inspiration. Avant euh, j'avais besoin de beaucoup de ça. Et donc, euh, au cours des années, je me suis habitué à improviser. A tel point que des fois, je me permets même de, de faire jouer avec pas ou très peu de notes de scénar. Et donc, depuis environ un an... Euh, c'est plutôt le processus inverse, je reviens aux notes, mais pas comme je le faisais avant, c'est-à-dire complet, des, des, des, des, des pitchs entiers, j'écrivais même le, le, le texte des, des PNJ euh, quasiment mot pour mot. Euh, là, je reviens plutôt aux notes brutes, fonctionnelles et, et utiles pour rebondir. Le, le, le système de post-it qui est suggéré dans 1% est plutôt dans ce sens-là, d'ailleurs, et euh, bah, comme c'est la campagne en cours, il s'avère que, que j'essaye de l'utiliser comme ça, sous la forme de notes en post-it, que ce soit en rebondissant sur ce que les joueurs proposent, ou ce que moi je note au fur et à mesure que j'ai des idées en partie ou hors partie, euh, me permet d'avoir, un, dans un cadre très bref, énormément d'idées, de capacité de rebondir, etc. Donc euh, donc euh, l'évolution en ce moment, c'est euh, plutôt de revenir aux notes, mais la note utile. C'était la 13 e question de RPG LA 2018. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à demain. Ciao les Rolis